Bonjour à toi, cher spectateur Ennio de Giuseppe Tornatore. Je pense que si on est un tout petit peu cinéphile, et qu'on aime la musique, qu'on aime les grandes musiques épiques qui forgent un petit peu les grandes œuvres de cinéma, je pense qu'on a très envie de voir ce documentaire. Même si, malheureusement, il n'a pas la distribution qu'on devrait attendre d'un tel projet, il a, mine de rien, quand même pas mal d'écrans disponibles. Et j'avoue que juste... Le nom d'Egnio Morricone, moi ça me donne envie de voir un film. Même si c'est un documentaire. Le résumé pour faire simple, Ennio Morricone. Que vous connaissiez son œuvre, simplement son nom ou son association avec un film, ce compositeur de musique italien a clairement marqué l'histoire de l'art, musical comme cinématographique. Si on m'avait dit que je ressentirais autant d'émotions devant un documentaire sur un compositeur, je me serais accroché. Giuseppe Tornatore livre un film très rare c'est à dire qu'il porte en lui quelque chose de très symbolique parce que un documentaire sur un compositeur de musique il y en a eu un documentaire sur un grand personnage du cinéma il y en a eu ce qui rend l'œuvre assez forte et assez impactante pour sonner un petit peu comme hors du lot c'est le fait que cette œuvre porte le fantôme des Morricone, parce que ce documentaire date des années 2020 et Ennio Morricone était encore vivant à ce moment-là. Donc, on a Ennio Morricone en face de nous, qui nous parle de sa vie, qui nous déroule un petit peu le tapis rouge de tout ce qu'il a connu, de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a ressenti, de tout ce qu'il a composé. Et ça donne lieu à un espèce d'énormes morceaux d'histoire filmique qui va forcément aller toucher des émotions qui, en tant que spectateur, en tant que cinéphile, en tant que cinéphage, en tant que réalisateur... C'est des émotions qui vont puiser dans ce qu'on aime le plus au sein du cinéma. C'est-à-dire ressentir des émotions. Ressentir des choses, ressentir des, des petits instants de frissons qui vont avoir en leur sein quelque chose d'atypique et de particulier. Et ouais, Le film nous fait ressentir énormément de choses. À un point où je me suis surpris à pleurer à de nombreuses reprises en me disant que Ennio Morricone, c'était quand même un mec qui avait... Pas son pareil pour savoir comment composer et comment mettre en forme un instant de cinéma par le biais de la musique. Et c'était peut-être là que je me suis rendu compte que Tornatore avait réussi à, à toucher quelque chose de très juste dans l'œuvre de Morricone. Et très juste aussi dans le fait que aujourd'hui, je pense que indéniablement tout le monde va être d'accord avec moi, c'est une icône. Une icône est souvent difficile à mettre en forme au cœur d'une œuvre de fiction. Mais parfois, heureusement, il n'y a pas besoin de faire appel à la fiction pour mettre cela en exergue. Et pour le coup, certaines icônes culturelles s'offrent à nous comme des références, des personnages fascinants et tout simplement passionnants. Giuseppe Tornatore nous offre ici une œuvre rare. Un film intense, un documentaire qui parvient non seulement à comprendre le personnage qu'était Ennio Morricone, mais également quel homme il est devenu au fil du temps, quel grand auteur de musique il a su être avec le temps, pour un moment de cinéma purement et simplement magnifique à voir. En termes de mise en scène, je trouve que Tornatore a, a réussi à donner lieu à un film absolument éblouissant, que ce soit en écriture ou en mise en scène, parce que on est sur un film qui, certes, par son fil dramatique et narratif très linéaire, qui va consister à partir du point zéro de la vie de Morricone jusqu'à la toute fin de sa carrière, il y a clairement ce besoin indéniable et évident de vouloir comprendre le personnage sans avoir besoin de faire des sauts dans le temps ou d'aller à un moment plus tard puis de revenir avant, etc. Il y a besoin de le comprendre de manière directe pour réussir à cerner l'évolution du personnage. Et je trouve ça très intéressant parce que clairement, ce genre de forme au sein du cinéma, euh, dans le monde de la fiction en tout cas, c'est devenu très compliqué de mettre en forme une histoire, ou en tout cas un biopic, de manière très linéaire. Et Elvis nous l'a un peu montré dernièrement, c'est un poil compliqué de réussir à construire un récit qui sonne comme novateur lorsqu'on va le coudre un petit peu de fil blanc. Or là, c'est intéressant parce que vu qu'on est dans le monde du documentaire, on a un homme qui nous raconte son histoire, donc on a des petites histoires, des petites anecdotes, des petits éléments qui vont garnir ce récit et qui vont surtout lui donner de l'impact parce que c'est lui qui s'adresse directement à nous qui nous raconte ses instants de faiblesse, ses instants de peur, mais également ses moments de brio, ses instants où il s'est dit, ça, ah, je vais composer quelque chose d'extraordinaire, et c'est exactement ce que ça donne. Et c'est dans ces petits moments-là, en fait, qu'on se rend compte que Tornatore, bien au-delà de comprendre Morricone, parce que c'est un mec, il faut le rappeler, son premier succès au cinéma, il l'a eu grâce un petit peu à la musique de Morricone, bien sûr grâce à son film, mais la musique de Morricone a autant fait la force de cinéma paradisio que la place de de Tornatore, qui, qui ils ont formé un duo, donc c'est intéressant de le voir réaliser un documentaire sur cette icône qu'il a porté toute sa vie et qui a été extrêmement importante pour lui parce que on sent du coup un affect particulier, on sent une émotion, on sent une vivacité d'esprit, un petit côté presque espiègle finalement à se fondre dans le décor et à laisser cet homme prendre vie. Je pense à ces premiers instants où on le voit littéralement faire son sport et où par dessus il arrive à mettre juste des petits moments d'interview où c'est genre c'est une icône etc ça c'est très classique comme manière d'amener un documentaire et de plonger le spectateur directement mais je trouve que la manière avec laquelle il place Ennio Moricon en tant qu'homme ou en tant que personnage de film eh ben, c'est ces dans ces petits éléments là en fait qu'on se rend compte que tant Natole il arrive à à vouloir construire quelque chose de plus autour de ce personnage de ne pas uniquement parler de l'icône mais aussi parler de l'être humain et cet être humain il est, il est magnifique la forme très linéaire du récit que nous offre Tornatore n'est pas uniquement là pour rendre clair l'aventure du compositeur, mais également, je le pense profondément, pour créer une attache avec cet homme fascinant, qui a eu une vie hors norme, que l'auteur met parfaitement en exergue avec cette forme. Ajoutons devant cela le fait que le montage, que la manière avec laquelle le cinéaste italien rythme son œuvre, que le geste qui en découle et l'émotion qui régit l'ensemble parvient à donner un cachet et une puissance évidente à un moment de cinéma devant lequel il est difficile de rester simple spectateur, emporté par un élan tragique et fantastique presque par le biais de ce parcours de vie unique, le spectateur, comme je l'ai été certainement, ne pourra rester insensible face à un tel morceau de cinéma pur, dur et brut. En termes de témoignages, alors déjà, il faut parler d'Enio Morricone, qui témoigne littéralement à livre ouvert de toute sa carrière et de tout ce qu'il a vécu au sein de son expérience musicale et cinématographique. C'est assez saisissant de le voir se livrer à ce point-là. Je, je trouve ça extrêmement touchant de voir un homme qui est capable d'avoir autant de recul sur sa propre personne et, et aussi des moments de drôlerie. Et après, bah, que vous dire Il y, y a Springsteen, il y a Clint Eastwood, il euh, y a Quincy Jones il euh, y a les trois quarts des gens qui ont traversé la vie de Morricone, ses enfants, mais également ses collaborateurs artistiques, enfin, il y a tout le monde Donc c'est hallucinant de voir à quel point Tornatore a réussi à réunir un nombre incalculable de personnes proches ou non de Morricone, ou influencées tout simplement par lui, mais vraiment, c'est chacun de ces témoignages est essentiel à la compréhension du personnage, et c'est juste fou de les entendre parler de lui, avec autant de justesse et autant d'intimité aussi. La myriade de témoignages est absolument folle, difficile d'en ressortir un plus qu'un autre, tant franchement la pléthore d'acteurs plus ou moins importants du monde de la musique et du cinéma qui se succèdent est juste folle. Au bout du compte, Ennio, c'est un documentaire que je vous conseille très fortement d'aller voir. Parce que bien au-delà d'être un documentaire qui je trouve est juste, bien au-delà d'être un documentaire fort, bien au-delà d'être un documentaire extrêmement bien fait, c'est un documentaire de pur cinéphile. C'est un documentaire devant lequel, en tant que cinéphile, on va baver toutes les 2-3 secondes. Non seulement parce qu'on va voir comment Morricone a composé trois quarts de musique de western, non seulement qu'on va on va comprendre à quel point il a influencé le cinéma italien, non seulement à quel point euh, on va comprendre pourquoi il a eu un impact marquant au fil des années au sein du 7e art, mais, mais juste parce qu'on découvre un envers du décor juste hallucinant, et on découvre un homme, qui plus est, qui est extrêmement attachant. Donc ouais, Ennio de Giuseppe Tornatore, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez sans la moindre hésitation. C'est une perle, c'est une pépite et c'est très certainement un des grands films de l'année 2022. A plus